Fait, euh, vous avez fait une belle carrière euh, combien d'années vous avez faites? Euh, je dirais international là. au Québec j'ai pas fait grand chose question euh, peu partout dans le monde là ouais. j'ai j'ai voyé des des des championnats des ceintures là, là, à chaque euh, presque chaque place où j'ai été j'ai toujours eu une ceinture, ça c'est pas pas mauvais. Puis euh, vous, vous avez été euh, renommé, ben tu sais, on, on, on lit beaucoup euh, sur Internet, puis euh, il semblerait là que vous étiez euh, un des hommes forts à l'époque là, un des, des lutteurs qui a passé dans l'histoire, qui était un des plus forts. Oui, oui, c'est très vrai, il y en a pas tort. <rire> Euh, non, en fait, c'est euh, nous on a un podcast euh, et puis on interviewe un peu euh, plein de gens là, euh, euh, de l'industrie là. comme euh, récemment. On a interviewé Al Snow, on a interviewé Sabou, euh, Lanny Poffo, le, le, le frère de Macho Man qu'on a interviewé récemment. Raymond et Jacques. Jacques. L'année. Hein, <rire> euh, J'ai vu l'autre fois, là, il y a, a eu un petit jeune qui a rien connu, ouais, c c euh, il y avait à peu près une vingtaine d'années. Hey, mon dieu, ça fait, ça fait plusieurs années là. Euh, mmh. mais. Oh, ben. c'était un mal OK. OK, oui, oui, oui. Euh, à l'époque, euh, on en a parlé justement dans, dans notre entrevue avec lui euh, des maritimes. Il avait lutté contre Matt Man, euh, justement. Euh, oui. euh, ça s'appelait oui. Maritime oui. Wrestling, je pense. C'est pas Lutte Grand Prix? Lutte ouais. Grand Prix, c'est ça. Oui, oui, grand, la lutte, grand prix! Euh, Atlantic Wrestling. Euh, oui, c'est ah, ouais. ça, la exactement. Maritime. Puis vous, à, à, à quel âge vous avez commencé à, à aimer la lutte professionnelle? Ben, c'est que je, je travaillais dans la police, oui. Hein. oui. Ah, la lutte. Ah, oui, oui. Oui, il ouais, y avait un bonhomme à 5000, là, que, Lui, c'était le seul qui avait une TV. Il okay. était jeune, oui. Il y avait une TV qui était, comment on dirait, il euh, euh, était plein de neige à l'époque. Ben tu, oui, ben tu, oui. Et lanterne, tu voyais, le seul lutteur que tu voyais, c'est la panthère noire. <rire> Parce que, il s'habillait en noir, il y avait tellement de neige en terre que c'est le seul qu'on pouvait avoir lutté. Puis le père Joe, lui, euh, on ouais, se ramassait là une gang de rum. Hein? Oui, oui, oui. Puis là, euh, mon frère, il monte. Ben lui, il m'a retrouvé qu'il était à Issu. Il est arrivé, puis il a mis de la gomme dans tout le ben, <rire> <rire> Bonhomme. Il était en bas pendant le moment autre n'y Elle est bonne, elle est bonne. puis là, ben le ben, là, il ça avoir des, des, de, de la avec les ben, que c'est dehors. Mais après ça, il a décidé qu'il bon. n'avait place dans le gardien d'hôpital. Ben oui. Enfin, quand, il dit, tout s'est dans de rentrer dans la loupe. Oui, oui. il en a, il a eu des fois. Mais dans la qui euh, est arrivé, j'ai commencé euh, euh, j'étais dans la police de Oui, oui, oui. À Côte-Nord. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que euh, je faisais du judo. ok Puis là, ben, en faisant du judo, j'ai rencontré un, un gars qui connaissait le lutteur Denis Gauthier. ok Puis là, ben, c'est comme ça que j'en je, je, suis venu à, à, à venir à Montréal, puis dans la à De 24 heures par jour, c'était un peu trop. Puis on était deux permanents. OK. Puis un, un temporaire. Okay. J'ai décidé de claquer euh, l'autre permanent qui avait été. Puis j'aurais retombé du sol. Puis, ben, à 24 heures par jour, là, des bagarres. Ah, c'est Ça, et, ça et, finit plus. N'importe quoi. Là. Puis là, ben, à Montréal, dans le fond. Euh... Oui, vous avez été entraîné par euh, le grand Pat Girard, un, un entraîneur réputé du Québec. Pouvez-vous nous parler de cet entraîneur, s'il vous plaît, M. Guy? Euh, Pat Girard. Pat Girard? Oui. C'est un ancien lutteur qui était à Tioger, puis qui était devenu le, le gérant des loisirs Saint-Jean-Baptiste à Montréal. OK. OK, OK, OK. Et, la lutte de grand prix dans le temps, il charge un prix de fou pour avoir okay. de la lutte. Là, j'ai vu le bonhomme, Omer, marcher Oui oh. Oui, oui, oui. Un oui, arbitre. Oui. arbitre. C'est lui qui faisait la panthère noire, justement. Ah, oui. <rire> <rire> Puis, parce qu'il était pompier à Montréal, okay. il n'avait pas le doigt, là, euh, il ne permettait pas de lutter. Ça fait que, il a décidé de lutter sur un masque comme la Panther noire. Comme ça, comme ça, ben euh, il était anonyme pis euh... Oui, c'est ça. Ça fait que euh, moi je le voyais en pétrie, en pétrie, c'est le sang. OK, ok, ok. Puis... Je le voyais en c'est plus ce qui est arrivé, c'est que j'étais de vrai pété. Oh, t'as, ou je dois saint jean atlès elle va te coûter une pièce pour être membre. Puis, arrête-toi tes revenus choses si tu veux, avec un soupe Ça va te coûter une pièce. Ouais, euh, euh, tu <rire> dis, euh, l'autre grand prix, a été des, des mille, des mille pièces. Eh, hey boy, OK. C'est 200 pièces dans le temps par semaine? Et euh, c'était euh, Edouard Carpentier, euh, ça, euh, ça, euh, Mon dieu, ouais. ok, ok. Ok. Les vachons, Carpentier, avaient ça, Ok, ok, ok, ok. Fait que c'était de la grosse argent pour l'époque, là. Oui, je comprends. Et, euh, on c'est ça. Euh, on pouvait faire des, des erreurs en luttant. Mais, ouais. Du, du monde vendredi un ah la vrai et tu 200 200 ah, c'était quasiment voler le monde, excusez-moi l'expression, mais c'était pratiquement et, ça. C'est hein? oui, ah, oui, il... et, et, et, et un peu était, petit picard, ouais. Oui, qui C'est un pic d'épinotes. Non, c'est Et moi, ben, j'attendais à dire toujours de Dieu que, les hein, Paul de Dieu, les frères de trucs. Hein, c'était des vrais. Ils euh, faisaient de l'argent, C'est C'était pas vrai. C'était pas vrai, j'ai investi ben ça. Moi, j'ai été cru. Euh, la police, pour bon, moi, ça ne vaut plus rien. Je suis payé comme un raisin. <rire> ah là là là. Et puis, dans le fond, vous, vous avez, euh, vous avez travaillé avec la, dans, les te, dans les fameux euh, territoires de la NWA aux États-Unis, c'est ça? Oui, j'ai été champion euh, euh, de la NWA. Des Amériques, la ceinture des Amériques, hein, parce que là-bas, à Los Angeles, moi je reste à Santa Monica, okay. mais là-bas c'était beaucoup de Mexicains hein, et, euh, qui exécutaient qui appelaient ça la ceinture des Amériques. Ok, ok, ok, ok, ah, oui, oui, oui ah. je comprends très bien. Puis. Euh... Vous, dans le fond, euh, ouais, vous avez lutté en équipe à, à plusieurs reprises. Qui a été votre, euh, votre meilleur partenaire en carrière, M. ben Moi, j'ai été bon. j'ai en okay, Californie, j'ai lutté en équipe avec Piper. Avec okay, Piper. A. Piper. OK. Le grand Roddy Piper. Oui, Roddy, c'est euh, mon gérant là-bas. Okay. Moi, je ne parlais pas en ah, OK. es oui. Votre interprète, oui, ouais. <rire> Ah Il parlait pour deux puis trois, lui, fait que vous étiez oh. correct. <rire> <rire> ah, oui, c'est ça. Puis là, vous étiez. Après ça, ben. Euh, je parti de là-bas, de la Californie. J'ai vu faire différents territoires aux États-Unis. Après ça, allais je suis allé à Calcaré. Je l'étais sur le nom de Touring Infernal. Ok, ok, ok, ok. Et j'imagine que. Touring Infernal. Est-ce que vous. Euh... Le volant là-bas, il me trouvait grand gros et fort. Vous ne passez je... pas inaperçu. Oui, oui, oui. Je sur ce nom-là. Ok. J'ai passé là, puis après ça, ben, là, je suis allé au Japon. OK. Puis, euh, j'ai été euh, six semaines, une semaine encore. Wow, OK. Japon. Wow. Oui. Puis, euh, là-bas, ben, j'étais le gros, le gros machin, là. Ah oui, ben, j'imagine. Le là... temps hill. Ouais, ouais, ouais. Et puis, euh, vous avez. On a, on a parlé juste avant euh, de Bob Backlund. Parlez-nous euh, de votre combat contre Bob Backlund. Comment ça s'est passé? Ah, oh, ben, euh, j'étais l'aspirant à la ceinture oui. à New York, là, à torbell louis louis, -Louis, -Louis Oui. Et lui était champion. OK. Donc que, euh, moi, euh, j'ai fait plusieurs combats contre lui. OK. Mais, j'ai été disqualifié ou j'ai pas venu. Euh, j'étais champion. Ça fait. Et euh, une bonne journée en passant, euh, quelque chose qui m'est arrivé, c'est que euh, j'étais l'aspirant numéro un. Oui, oui, oui. Et là, euh, ils ont bouqué pour un combat à Kovachal. Un île là en Amérique du Sud. OK. Et, euh, ils nous ont bouclé pour un combat de championnat. Là. OK, OK, OK. Puis là, ça a été un voyage un peu mouvanté. Euh, bon, bon Parce que, au départ, à New York, l'avion, on s'est pris trois fois pour te coller. Eh hey boy! Tu sais, il, il disait, dans l'avion. Parce qu'on on a un problème avec la soupe de bagages. Mais le vrai problème, c'était le moteur, dans la queue. C'était trois moteurs, là. Oui, oui. Un hein, queue, puis un chantel. Puis là, la troisième fois, ben, on a réussi à décoller. Mais ce qui est arrivé, c'est que, on s'en allant, avant d'arriver là-bas, là. Oui un astu d'explosion. Ah, <rire> oh, bien. Je... Okay. Le commandant, il nous dit, puis là, vous allez, euh, On va atterrir sur un île, là, parce que... Euh, puis là, pour partir de là, ils ont dit, vous allez tout coucher sur l'île, qu'on va atterrir, puis demain, un, un, un avion qui va venir vous chercher. Mais moi, bon... Arrivé, je vais vous pour mettre combat d'abord. Et hey boy! » Puis là, le, le, le, le, le, le président du poste vous là d'abord, puis là, j'étais sur l'avion. Là, oui. il est venu nous, nous, un peu. Puis après ça, il y a nous, nous, nous, nous, il nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, du monde dans notre pays. Et c'est très important. Et là, il, il m'a parlé au commandant. Puis, euh, il peut euh, reconduire là-bas. Oui, oui, oui. Il est arrivé, il avait un petit avion, euh, comme un Cessna. Oui, oui. Ouais. Puis, euh, lui, il est arrivé trouvait l'avion, mais il trouvait pas le pilote. C'est pas pratique, euh, ça. J'ai arrivé de l'histoire un peu, m'est arrivé là-bas, puis euh, on a commencé en retard pour la main des vins, il s'en est tout. Puis oui, comme j'étais le mauvais, ben, on dit Il y avait euh, un des assistants, d'abord, là, qui sont sauvages, un peu, là, <rire> en fait, euh, oui, le gars, il m'a garraché une canne de tombe. grand non. Et là, il m'a manqué. Il a poigné l'arbitre d'un côté de la tête. L'arbitre était tout croche dans Donc finalement, j'ai été à moi, en je on, on va ça les jours, Ils sont <rire> Est-ce que... Euh... Fait que, on a réussi à faire un combat sans que ça fasse un émeu. Par contre, euh, en venant de là, le promoteur était une crapule. <rire> euh, un de... Ouais, un escroc. <rire> un crassandre, non? Hein? Il m'avait donné 3000$ pour mon combat. Ok. En cash, là. Ok. Puis là, Oh, Donc là, au moins pour m'en aller à l'hôtel, parce que c'était pas loin, tu sais, parce que je me suis en charge, j'ai dit ça. Puis d'un coup, il y a trois Steve Mac qui me suivent. Mais le proventeur, comme je te dis, c'est un confort, Ils ont payé peut-être 20 piastres, alors, il va aller s'appeler à 3-20 piastres. C'est pas fort. Ah, c'est pas fort, ça. Est-ce que vous avez. Je suis arrivé suis souvent du compte que ces que... trois gars-là. Ils me suivaient, et ils se rapprochaient de plus en plus. Aye. Mais moi, je ne connaissais pas cette petite place-là. Je... je me oui. pensais, l'hôtel là-bas, c'était un casino, il y avait. Okay. Ça fait que c'est un des blocs les plus hauts. Okay. Ça fait que là, j'ai dit que je m'enlève pendant là. Ça fait à mesure, j'avais à faire plus ça sa Je suis parti en course, j'ai décollisé. Tu sais. Oui, oui. Hey, a des couteaux, ça. ils viennent au monde, le moment de faire ça, des visites avec la pointe de couteau. Donc, il y en a toutes dans deux poches. <rire> euh, ça n'a pas de bon sens. Oui, monsieur Guy, c'est... Euh, en 1986, malheureusement, votre carrière s'est arrêtée à la suite d'une mésaventure où, à laquelle vous avez été atteint par balle. Êtes-vous à l'aise de nous parler de cette mésaventure? Non, Oui, c'est ça. Êtes-vous à l'aise de nous en parler ou pas? Hein? Êtes-vous à l'aise de nous en parler? Oui a demandé euh, à propos de. En 86, 82, euh, sa carrière a fini à cause de. Non, non, c'est pas ça. 86, 86. Okay. Oui, Oui, malheureusement, en 86, euh, M. Guy euh, il a été atteint par balle et puis sa carrière a. Ça, ça va arriver en 75. Okay? Ah, ah okay, 75, ok, ok, ok. okay. On euh, ça faisait à peine euh, euh, un an ou deux qu'il avait commencé à visiter. OK. Qu'est-ce euh, qui est arrivé, là? C'est que mon père et ma mère étaient avec euh, un couple d'amis à un restaurant à, à Pointe-Calvivet. OK. Et, okay. Euh, OK. Mais Laurentine? Oui, oui. Il y a sont euh, sur, euh, sur euh, le route du char à mon père à l'extérieur. OK. Et là, lui, euh, il a sorti, puis il m'a juste dit, hey des gens, j'ai peinturer mon bonbon, je ne suis pas dessus. Oui, oui. Ils n'ont pas dit un mot. Puis quand euh, mon père, ma mère, puis euh, leur couple d'amis sont sortis, euh, ils les ont suivis. Okay. et euh, ils ont tiré euh, une 303 à travers de la balle du bonbon de mon père. Euh, la balle a sorti en travers de la jambe. Euh, ma mère, okay. qui a passé euh, 3-4 mois euh, à l'hôpital, oh euh, la balle a se logé euh, dans le dos de mon père à peu près 1 pouce et demi de profondeur. Mon père a pas passé le à l'hôpital, ma mère a passé 3 euh, mois à l'hôpital. Euh, ces voyous-là n'ont jamais été poignés pour ça. Ah. Euh, euh, quand il a s'est sa c'était en 86. Oui. Il euh, prenait un break. OK. Mais qu ce qui es est arrivé, c'est qu'il euh, y a eu une collision euh, au coin de l'église de, de, euh, euh, de la Ok. avec un autre véhicule. Et euh, euh, dans le temps, euh, il était frigoriste parce qu'il avait recyclé pour devenir un frigoriste. OK. Puis, euh, il a tapé euh, son fond dans le windshield. Okay. En à peu près. Aïe, aïe, okay. il, euh, euh, il était à l'hôpital et on X qu'ils sont dit que tout était normal. Mais à peu près un an après, là, il commençait à avoir vraiment des, des problèmes de, de course circuit si on veut. Oui, oui, oui. Oui, puis euh, là, il a passé une résonance magnétique, puis c'est là qu'ils ont découvert que sa moelle est euh, qui mesurait 24 mm, euh, avait été réduit à 9 mm parce qu'il y avait un morceau d'oeuf. Il, euh, il était chanceux de qu'on paraliser Il était chanceux de qu'on paraliser ouais, hein. Ils ont mis un os de, de bœuf. Euh, <rire> okay. ça, ça a arrêté... Euh, euh, le, parce sinon, ça, coupe, euh, ça aurait fini par couper en travers et il a été ah, ouais. Mais, euh, après ça... Euh, il y avait à peu près 30% de force dans les gens, En retourner à Guterre, ça aurait été absolument impossible. Oui, trop, trop de risques, ouais, c'est certain, là. et puis euh, je sais qu'il était très proche de Hulk Hogan, il a été manager aussi, de, ben, il n'est pas manager, mais il a été managé par Freddie Blassie, est-ce que monsieur oui. veut nous en parler un peu? Oui, oui, oui, oui là, je suis en <rire> Oui, c'est ça, j'ai lutté avec Oko en, en équipe. Okay. Euh, je suis allé au Japon avec lui. On euh, euh, a été euh, souvent en équipe. Le... Mais ce qui est arrivé à Wogan, c'est que le et même pas que la gupe euh, on soit des acteurs, autrement et ouais Oui, parce que jouer dans Rocky c'est ça. Ouais. Oui, puis, puis ça, le, le puis monsieur McMahon, le père, il l'avait congédié. Ça fait que le père Oui, il l'a congédié. Il a congédié à Hogan. Première fois. On est allé au Japon par banane à Hogan. Une ben, chose, euh, Sylvester Stallone est venu, donc il était au Madison State Garden à New York. Puis là, euh, Sylvester Stallone est venu, puis il a demandé. Pour ouais, Hakogan. Ok. Puis, là, ouais, Kogan est, on se souvent des jokes Ok. Ça fait que là, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Là, il prend sa touche, puis il prend son temps, Il pensait que c'était un tour qu'il jouait. Mais là, ce qui arrive, c'est que Hakogan, euh, là, les gars, ils ont revenu, puis ils ont dit, euh, écoute, euh, tu viens-tu? une demi-heure, il y a temps. euh, alors, euh la, là, euh, l'agent de sécurité qu'il y là, là, tu viens-tu ou quoi? il va finir par être tanné d'attente, là. Fait qu'aucun n'y a vu que c'était pour elle. Fait qu'il est sorti de la chambre des éditeurs, il est allé le voir. Pis là, il a demandé de, de faire... Euh, de Firma, oui, oui, oui. quand il a lutté contre euh, Rocky. Oui, c'est ça. Exactement. Ça, C'était Lèvres de Feu, Thunder Lips. C'était ça son oui. autre personnage. Oui, oui, c'est ça. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que le Firma, il ne voulait pas que les joueurs passent pour des acteurs. Ah, fait okay, que nous ah. Hogan, euh, j'aimerais mieux que tu ne fasses pas ça. OK. Il dit, écoute, c'est. Quelqu'un demande trois semaines de congrès, c'est marié privé. Euh, mm -hmm. Ça euh, fait que. Là, le euh, père il était pas pris. Ça fait qu'il a dit. Il y avait Ogun, Hank Ogun, en préliminaire. Ok, ok, mon Dieu. Pour la pousse d'argent. Ah, euh, là, Ogun, il. Euh, est pas, oh, il a rien puis de Il Il m'a dit, il il a il a il a dit, il il a dit, a il avez fait ah, le temps euh, dit, il okay. a dit, il a dit, il a dit, il Hein? Voilà. La AWA de Verne Gagné. Oui, oui. Ah, c'est ça. ça. Puis moi, ben, j'arrivais de là. OK. Euh, justement, euh, à W, W, à Maniapoli. Ça fait que, c'est ça, là. J'ai fait mon temps à Minneapolis. Puis, j'étais en équipe avec le sergent-scrater. Ah, oui? Oui, on, on, on s'appelait... Euh, Super Destroyer Mark II. Okay. Puis, moi, j'étais Super Destroyer Mark III. Okay, okay. Parce qu'il y en a eu plusieurs des Super Destroyers, oui. si je me souviens bien. Oui, Bill. J'ai même été au Japon sur le nom de Super Destroyer. Okay, okay. Est-ce que, est-ce que vous étiez dans le, dans le fameux trio avec André le géant, puis euh. Oui, oui. Euh, oui, vous, oui, vous étiez, Japon, vous étiez masqué, là. Même, un ben, Dans le Big Event ça me semble. Dans ça. Son... Tu sais il y a trois gars là, ouais, qui ouais, sont il, masqués. c'est pas contre Big Johnson, Bobby Hinnon, ouais, un... ça. King Kong Bundy, tout ouais, ouais, ouais, contre ouais. ouais. toi. Je, je sais pas s'il était là-dedans monsieur monsieur Dupont, je sais pas. Je ne sais pas. Mais euh, comme ça vous avez fait le tour là, vous avez euh, vous avez euh... le tour de la planète. Ben oui, c'est ça, vous avez, fait le... vous avez fait le tour de la planète, c'est c'est c'est fantastique. Et puis, euh, ben, merci beaucoup pour votre temps, hein, M. Guy. Honnêtement, euh, on sait que. Ah, oui. Si j'étais capable, pas fait, sur Internet, j'aurais pu t'envoyer quelques photos des endroits où j'ai gagné des ceintures. Ben oui, ben oui. Mais je suis certain, là, avec, euh, avec Lucille et Catherine, on, on va sûrement avoir l'occasion de, de se voir, là, à un moment donné, là. Euh... Ça, ça, oui, ça va, ça va être, ça va faire plaisir. C'est ça, si tu montes dans le but, parce que as déjà fait un peu plus de tu vas hein. Oui, oui, oui, j'ai, euh, mon, mon collègue et moi, on a, on a lutté pendant une, une quinzaine d'années, là. Ok, bon. Ça fait que si tu montes à Montréal, ben, on se rendrait, on s'appelle euh, Steve, vous te parler, mon gars. Ça marche, merci ça beaucoup! Marche. beaucoup. Hein? Merci beaucoup. Ça Merci ça beaucoup. Va? Merci Monsieur Eugue. Bonsoir. Bonsoir. Ça marche. Bonsoir. Bye. Je revois bonjour à ma petite petite euh, nièce. Ça marche. Ouais, bye, bye bye.